Ça fait déjà plusieurs jours que des gens débarquent sur mon stream et voient un niveau de jeu incroyable sur la... Mais, Zach, comment se fait-il que tu sois capable de shred autant sur Call of Duty Black Ops Cold War Personnellement, j'y arrive pas quand je joue et que je fais... Ça sent le cul Et ben bah, écoute, mon gars, j'ai trouvé la solution à tous tes problèmes. Tu vas sur mon stream, tu fais point d'exclamation classe sans un S, et là, tu as toutes mes classes disponibles, en tout cas, celles que j'utilise au jour le jour. Donc, n'hésitez pas, hein, twitch.tv, je stream tous les jours. On a dépassé les subs. Hein. là cette affiche elle est mensongère, je l'ai pas encore changée. C'est comme les prix euh, au euh, marché aux fruits le dimanche, de temps en temps ils les update pas et c'est à ce moment-là que tu te fais douiller. Bah c'est pareil, on a dépassé les 1300, hein. croyez-le. Si, si, si, franchement si on m'avait dit que j'avais dé dépassé les 1000 subs un jour dans ma vie je n'y aurais pas cru, mais ça a été fait et c'est grâce à vous donc merci les frères. N'appelez pas, vous avez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo où on va parler d'une classe que j'exploite assez largement en ce moment. J'aime bien voilà en ce moment vous présenter des classes, parler de, de Jeu et puis tout simplement jouer un petit peu, Noël approche et même si on va croquer le cul des noobs de Noël, hein, vous inquiétez pas, la vidéo est prévue 26 novembre, hein, comme d'habitude, dès le lendemain, on va leur comme ça, un samedi soir, on s'occupe d'eux. En attendant, bah écoutez, moi, personnellement, je vous propose une classe qui vous permettra de réaliser l'impossible, de gagner des duels que vous pensiez perdus et de pouvoir shred des normes, ok Voici l'arme concernée, c'est une arme avec laquelle j'ai déjà fait une vidéo assez récemment, d'accord Une vidéo découverte, sauf que, bon, encore une fois, quand tu fais une vidéo découverte à la sortie de l'arme, tu n'as que le collant, tu vois ce que je veux dire Alors que là, une fois que tu l'as expérimenté, l'accessoire, tout ça, propre, etc., ça ce moment là que tu as le full set de lingerie incroyable. Donc sur cette Mac-10 parce que j'ai beaucoup de personnes qui passent sur mon stream mais qui font mesak mais, mais elle n'a pas beaucoup de recul ta Mac-10. Alors outre le shoot phénoménal de la personne que vous êtes en train de regarder au crâne rasé, voici la bête. Microflex LED, le petit viseur laser parce que moi je ne joue pas cette arme en oscope. Je joue cette arme pour envoyé, tu vois, patate, donc du coup j'ai envie de viser avec. Dessus, un éliminateur SOCOM classique, c'est déjà quelque chose que je mets dans pas mal de mes classes, le canon lourd renforcé 6.1, tout simplement parce que ça sert à rien de mettre le corps expéditionnaire 5.9, les quelques dégâts que ça rajoute euh, sont complètement inutiles parce que, après derrière, ton viseur touche le plafond et je suis sûr que pas beaucoup de gens ont envie de toucher le plafond. Cross, poignage en terrain, essentiel pour le recul, voilà surtout le recul vertical, ok c'est celui qui va de bas en haut, donc c'est tant mieux, enfin c'est encore mieux d'avoir quelque chose qui lui permet également de le maîtriser encore mieux, et enfin un petit chargeur tambour 43, parce que c'est le seul chargeur qui ne rajoute pas de temps pour regarder dans le viseur, et c'est très très essentiel si on a envie de jouer agressif maintenant que je vous ai donné tout ça, nous allons à notre tour aller nous amuser faisons le test de cette classe, c'est parti et bonjour à tous mes de la street, à tous bon mes gars de chance, la test j'espère que vous allez bien nous allons dès maintenant jouer sur cette petite partie et nous sommes, le moment où je tourne cette vidéo, le 22 décembre. Et je viens... Alors désolé si on commence à voir le bas de mon écran. Hein, je l'ai remonté un petit peu parce que sinon c'était injouable. C'était pas dans mon projet, tu vois. Bon déjà, vous avez pu voir, un hein, zéro recul. Globalement, de toute façon, sur ce jeu, à partir du moment où tu connais un peu les bons accessoires... Oh là là, ce que je viens de mettre. Y'a aucune arme qui a du recul Aucune Vraiment aucune n'a du recul tant que tu connais les bons accessoires... Enfin, tant que tu connais... Les bons accessoires, regarde ce que tu peux mettre Lui, ça fait déjà trois fois, je le tue Et regardez Et regardez Nous en voyons pas des vrais shots, nous Montre-toi, montre-toi, petit. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Qui... Oh, bon, bon, voilà, j'ai eu triple assist, mais c'est pas grave C'est pas grave Je l'ai tué trois fois sur mes quatre premiers kills. C'est quand même très fort de commencer la game en 7-0 de cette manière. Hein. Donc oui, nous sommes le 22 décembre. Et euh, chaque année où je vieillis, hein, déjà 25 ans pour Zach. D'ailleurs, oui, j'ai 25 ans. Pour... Je pas plus vieux que ça, donc arrêtez de croire que je, je ne sais pas quel âge parce que je suis chauve. Oui, j'ai la calvitie qui s'est déclarée à 21 ans, c'est tragique, mais c'est pas grave. Aïe. attends, je vais le tuer, hein. Oh, dommage. Oh, je te jure que j'ai un petit peu... J'ai pas de calvitie, ça m'a... <rire> oui, j'ai la calvitie qui s'est déclarée tôt, mais du coup, chaque année, me rapproche d'expériences de vie que je n'ai pas envie de vivre. Vous savez, c'est quoi l'expérience de vie que je suis en, en, en, en train de vivre à cause de vous celle de l'oncle qui va faire les cadeaux de Noël aux enfants, tu vois. Et je l'ai montré sur mon stream. Ma sœur qui, elle, a deux enfants, tu vois. Je suis tonton, j'ai deux neveux. Enfin, un neveu et une nièce, hein, du coup. Et ben, bah, tu vois, et bah, il se trouve que je suis celui qui gagne correctement sa vie et qui doit maintenant assurer en termes de cadeaux. Donc elle m'a envoyé des cadeaux et la vie de ma mère que, en fait, pour réussir dans la vie, il faut lancer une entreprise de trucs qui se vend pour des enfants. Vraiment les enfants, c'est... Et les parents, c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Oh, c'est comme sur YouTube. Tu fais un contenu qui plaît aux enfants. C'est bon, t'as tout gagné, les gars. Pourquoi est-ce que je dis ça Eh, quand elle m'a envoyé... Oh, dommage. Quand elle m'a envoyé le lien d'une poupée Barbie avec sa licorne... Poupée Barbie avec sa licorne, classique. Pour la, pour la nièce, c'est OK, c'est Zach qui offre. Poupée Barbie avec sa licorne, 55 euros à Carrefour En plus, c'est Carrefour, c'est un petit peu le repère pour acheter des trucs un petit peu moins chers. Tu te dis OK, vas-y, au okay, calme, ça va acheter chez Carrefour. 55 balles, j'ai vu ça, j'ai phasé de la tête. Vraiment, mais... Qu'est-ce que c'est cher, mon frère J'étais choqué. Donc, tout ça, là, par rapport à l'âge que je vous ai dit, c'est des expériences de la vie qui sont terribles. Donc, du coup, bah, écoutez, euh, même si j'ai de la thune, hein, euh, on va dire que l'État en capte aussi une bonne partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler euh, cette année, du coup, les euh, valeurs de Noël, d'accord euh, C'est une fête commerciale créée par Coca-Cola. Le Père Noël n'existe pas. Et avant, nos grands-parents étaient heureux avec une orange, un sourire et une bougie. Donc, on va répéter ce principe cette année-là pour faire un Noël qui se voudra sous le signe de l'économie, hashtag Zach le Crevard alors que je passe ma vie à vous montrer des classes cheatées pour gagner de l'argent Quelle vie <rire> Trop bien, ma vie, gros Incroyable Incroyable Là, là, là, là Faisant cette merde, ça donne plus sens. C'est pour les streaks. J'ai bien des streaks intéressantes. Et vraiment, j'aime trop jouer à la machine de guerre. Mais en ce moment, je suis une ordure. Parce que vu que je suis en train de monter la stoner, que j'ai monté ma Mac 10, que je joue à la machine de guerre en streak, vraiment, les mecs viennent sur mon stream à des gens de me dire C'est zinc. Hein T'es conscient que tu joues un peu. Oui, je suis conscient. Pas besoin de finir la phrase. Hein oui, je sais, je sais que je prends tout pour pouvoir faire ça. Eh, hey, les, hey, les kills sponsorisés Orange, je les vois aussi, cousin. Aïe, je... là je meurs. Tu m'as fait peur, la vie de ma mère qui m'a fait peur. Oh putain, voilà ça y est, je vais. Ouais, ça y est, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout J'ai tout J'ai la capsule, j'ai tout Mais les sont réalisés orange, je les vois monsieur Oh non Série 10 malgré tout Mais putain, je pensais que qu'une suffirait Tu sais, vu que tu essayes d'économiser tes recharges de machines de guerre, à des moments, tu tires qu'une balle et puis tu tombes sur un gars qui a euh, un truc qui peut euh, lui permettre de tanker un coup. Et là, tu passes. Oh là là, pour un gros con. Voilà. Bah, vous voyez au moins qu'avec cette classe Mac 10, je ne vous ai pas vendu de la babiole. Alors par contre, aujourd'hui, ils sont super sympas aussi parce qu'ils ont essayé de mettre euh, du coup un petit peu de... Tu sais, un truc histoire que ça change, des petits défis... Euh que je viens de mettre. Oh là là, si le double s'enchaînait, j'aurais été un got un goth Ils ont essayé de mettre des petits défis. donc C'est assez sympa, des petits défis journaliers, genre gagner 3 games en contrôle contre de l'XP, euh, euh, gagner 2 parties et euh, faire 3 SND. Mais c'est des fous parce qu'ils ont pensé qu'à un moment, les joueurs comme nous allaient aller faire de la SND en classé. La SND en classé, c'est deux doigts dans la prise électrique. Je vous jure que sur plein de jeux, la SND, c'est un mode de ouf, mais sur Call of Duty en classé, comme ça, dans un cadre compétitif, ça peut être sympa, c'est vraiment le jeu que je ne peux pas faire. Bref, dites-moi en commentaire vous ce que vous avez offert comme cadeau de Noël, histoire que je puisse aller piquer des idées, des trucs comme ça. Si vous m'avez croisé sur lui aujourd'hui avec des sacs, etc., bah maintenant vous avez une explication de ce que j'étais en train de faire, de la dernière minute d'arnaque, mais on apprécie. Bon, et bah ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait très chaud au cœur. Vous voulez que je vous raconte une petite anecdote comme ça pour finir J'ai sorti Z-Story dimanche, et la vidéo avait moyennement marché. Elle avait fait 40 000 vues en 36 heures à peu près, ce qui est à peu près un peu moyen de choix pour ma chaîne. Derrière, faut savoir qu'à sa sortie, elle avait été refusée de la monétisation par YouTube. Genre c'était, tu sais, le petite monétisation en orange, ça veut dire qu'il n'y avait pas de pub qui passait dessus. C'est le bot YouTube qui avait décidé que le sujet était peut-être un petit peu trop chaud. Je demande une validation humaine. L'humain repasse par-dessus, ok. Valide la monétisation, donc ouais, Zax c'est trop bien. Dans la nuit, du coup, de lundi à mardi, elle est remise en place. Entre mardi 8h du matin après que la monétisation a été remise en place. Et là, tout de suite, mardi soir, le moment où j'enregistre cette vidéo, la vidéo a repris quasi 20 000 vues depuis que YouTube a fait en sorte qu'elle puisse générer de l'argent. <rire> oh vraiment les gars quand j'ai vu ça j'étais trop content Parce qu'en plus tu vois c'est une de mes meilleures vidéos Plus de gens qui accrochent à Z story Égal plus de stonks pour Zach tu vois moi je suis content Mais vraiment quand j'ai vu ça j'ai fait Putain à des moments la réussite de ta vidéo Dépend vraiment sur des facteurs Bah quel tu n'y rien tu vois Bon en tout cas c'était une très très bonne game Je sais pas si j'ai dit le score de la fin 31 7 Pour une petite élimination confirmée hop Emballé, c'est plié. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like. On se retrouve pour ma part encore une fois demain. Je vais vous de souhaiter de joyeuses fêtes, mais quand le moment s'y prêtera, dans quelques jours. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.